Salut les Sparkers, écoute c'est Fred. Voilà, écoutez, personne dans la rue. Il est 5h45 donc là je commence ma séance de sport. C'est parti pour euh, à peu près 7-8 km puisque mon parcours fait pas 10 km. Puis il faut que je sois euh, à l'heure parce que ma femme va partir au travail. Donc que je puisse être là pour le réveil de la petite et que je puisse l'emmener à la crèche. Donc je suis à Wiesbaden en Allemagne. Je vous montre un peu. Euh... Voilà, je vais dans le centre-ville, je suis dans l'hypercentre. Donc il bah, y a les camions de livraison. Voilà, c'est l'heure, c'est le matin. Voilà, une belle grande rue. La rue principale qui s'appelle Friedrichstrasse. Donc voilà, je m'appelle Frédéric. Et je vis à Friedrichstrasse. Ouais, monsieur, il est en train de se poser la question, qu'est-ce que je suis en train de faire là-bas Ils n'ont pas l'habitude de voir un mec à 5h45 dans la rue. Voilà, je suis ravi de pouvoir faire ce, ce type d'exercice, de pouvoir me lever à, à 5h30. Donc, Je fais ça depuis maintenant, on va dire une semaine, j'avais un peu anticipé euh, euh, Spark. Donc Du coup, ben, voilà, je suis plutôt, euh, euh, je, je suis plutôt dans, dans le lever du matin. C'est facile d'ailleurs ce matin, je me suis réveillé sans avoir besoin du réveil. Euh, mon, mon organisme est en train de, de s'habituer déjà à pouvoir se, se lever à cette heure-ci. Et je me couche, il est 10h30. Euh, 10 donc voilà. Donc le, le but de cette vidéo ce matin, c'était vraiment de pouvoir partager ce moment. En plus, il ne fait pas trop trop moche, donc c'est bien, il ne fait pas trop froid non plus. Parce que chez moi en Allemagne, ce n'est pas non plus la grosse chaleur. En tout cas, je vous embrasse et puis bah, je vous motive tous à faire la même chose. Salut Hello Hey Voilà, la séance, elle est terminée. Ah, je suis content. J'ai réussi à, à alterner un kilomètre en marche active, marche militaire, et un kilomètre à petite foulée. Donc c'est bien, je progresse. Par contre, j'ai les fesses et du béton, les cuisses du béton et les genoux du béton. Mais bon ce qui compte c'est de l'avoir fait c'est reparti je suis très content j'en je suis au troisième jour donc du coup euh, voilà il faut fêter chaque jour c'est une victoire du coup Là, je vous montre la, la cathédrale de Wiesbaden magnifique donc voilà je suis très heureux en tout cas de partager ces moments avec vous pas toujours facile quand on est tout seul maintenant je vais aller me dépêcher de prendre ma douche, m'occuper de la petite, la préparer pour la crèche. Ma femme va pouvoir partir au travail. Et ensuite, eh bien, je pars au laboratoire pour faire mon bilan de santé. Pas enfin, Mon premier bilan de santé. Donc euh, je partagerai ça aussi avec vous. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une super journée. Salut tout le monde